Target locked Moi tranquille un petit moment. <rire> ah ça chatouille. Non me vole pas ça. Non c'est à moi. Putain t'as tes jouets quoi. Non non non ah non. Ok ok ça va. <rire> Attends. Non. Mais oui, t'es un good dog. T'es un good dog si tu me laisses tranquille. Ça peut mettre au fini les conneries. Qu'est-ce <rire> que c'est -ce toi va-t'en ton. Hey, what happened T'as vu là-bas hey, Ouais, ouais. Ça que tu veux, ça que tu veux. Oui. Tu vas me laisser tranquille. Nope. Catch bitch. Mais lâche mon t-shirt. Ça c'est mon cul. Là tu vois ma main, là tu l'invoques plus. <rire> ah <rire> là... <Villain>. non. <rire> non, non. C'est l'histoire de la vie du oui. cycle éternel. <rire> Il bouffe mes cheveux en fait. Good dog Oui J'abandonne